Y'a la tiboua du tobre, nous prenons. Il y a la, bon, bon. a... la grenade là, la grenade là. Pam bon. de la mort, sérieux. Pam de la mort, nous prenons. Aïti dossier insécurité, la police est impuissant. C'est tout partout dans le pays. Il y a un groupe qui a poussé un coup de John Et je dis, un résultat catastrophique c'est tout côté qui ganglé et pas de goutte, pas bois. Tout le monde est obligé de passer dans la même panier. Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue On fait encore jeudi à c'est 6 décembre 2022. Je suis content de retrouver dans le sa. Et c'est moment pour me présenter qui prend le fait essentiel dans le journal pour journée jodia. Nous mettons la tête nous dans la direction Gonaïve, précisément, dans la Tiboni, côté ta famille bien-aimée, victime, jodia, bandit, exam, rivé cambriole, et pipote Valise yon nan seyo Tap soti la banque Selon sa nou ta apren kote le recevoir Yon bal, pourquoi li la Li nan l'hôpital après Recevoir soin Nan si te yon toujours gros nouvelles. Côté la police Ak la population a décidé de mettre les ensemble. Ces commissaires ont communiqué, fait qu'on est libéré, 20 jours à à toute district pour que les répondent à cette situation. Sinon, ils prennent l'autre mais ils Dans tout le pays, il y a des gens qui ganglè, si parlé de cabaret, parlé de village, de dieu, encore ça qui a passé dans sa vie. Ils équipe ça à l'équipe débarquer sur la route nationale numéro 1. C'est ça. Oublier, pas fait. Occuper espace tout neuf commissariat, et cependant c'est là yo établi base pourquoi il est là côté n'a pas parlé à là mesdames et messieurs pas temps encore si ne pas lever mes pieds d'ailleurs yon le pral pitris dans cité soleil ses têtes chargées dans la saline baga encore compliqué pour aujourd'hui en fait yo vireront côté bandi yo prend toute ville là en otage et personne pas capable déplacer c'est bandi qui gain pouvoir diriger maintenant là pour déplacer point ça à clotte c'est Essentiel pour le journal là, je dis à Sofia TV83, mais te connecter ensemble avec puis ces formations venir une après l'autre sur Chanel. -là information ailleurs, situation a pratiquement bouleversée dans Tirigé, la Tibonite, ou dans Baza Tibonite en général par rapport avec euh, groupe gang Saviano qui continuait à euh, imposer le et montrer que c'est eux-mêmes qui celle celles qui ont chanté au niveau département de la Tibonite, précisément dans Bavalaya, tant que population a été annoncée, ils la Tibonite des 5 pour arriver 9 décembre, si là, eh bien, ça a la cause eh, que groupe Gang a popéré dans sa vie à Caliero et descend sur route nationale numéro 1. Dans la zone le bon côté sous commissariat que président Jovenel Moïse a été ordonné pour construire construit et qui n'a qu'à permettre au moins pour des barrer actes d'antivol depuis un bon bout de temps. Dans la commune tirée la Tibonite, Monsieur sou Odisson sous pensionné, il fait un a fait vidéo pour montrer que au plan sous commissariat, l'a informé auditoire radio Mega Cap tandé que sous commissariat ça pas est équipé par policiers, pas diable des policiers là-dedans. E bien, c'est un bâtiment qui été construit sans les patapes utiles communautaires. C'est pour ça qu'un pile rencontre a toujours fait pour demander à euh, responsable de la police, là, pour penser avec les euh, sous-commissariats qui construit au moins, qui n'ont qu'à permettre que euh, barrer l'insécurité e qui a produit sous Vallée la Tibonite la. la bref, stratégie si c'est pour détourner attention population qui était annoncé mouvement yo pour débloquer route là parce que situation bloquée route ça bail résultat acclamant haut de parce que c'est route là qui était bloqué qui était exigé directeur départemental Jacques à l'époque pour te, et rentrer ça vient Eh bien, monsieur, estimés si route là pourner bloqué encore ça a la cause que eu pratiquement face avec danger qui la cause hier eu fait toute exaction ça eu sur route nationale numéro 1 et rentrer dans zone et bois la ville toujours dans Tirivé la Tibonite, dans la section, il y a un pile coup de balle chanté Pour centre-ville, Tierivé la Tibonite, à la deuxième section dans l'amour, il y a eu au moins deux cailles, avec yon eu un personnage qui touche la balle au niveau de la gauche C'est sous zone place solidarité qu'il le pays. Pendant M. un coup de balle dans la localité l'amour dans la deuxième section, Thierivie la Tibonite, monsieur a touché pas balle. Dans mi-temps, là, sous place solidarité, Thierivien la Tibonite, malgré toute disposition, que la police dans la pour que par exemple, malheureusement, il paraît impuissant par rapport à force des frappes c'est pour ça responsable du commissariat Tivierge-la-Tibonite, continuer à faire appel avec citoyen et citoyenne qui sont originaires de la tibonite pour continuer à faire coup la coude et rejoindre le commissariat quatre mètres au moins. que aucun contrôle situation, après coup il a fait appel avec le responsable d'un plus haut niveau et Montivierge-la-Tibonite quitté en logeau et à marché pour pour contrôler 20 jours fringues que et direct, nouveau directeur départemental, là, M. Bay, pour tout euh, responsable dans la police, dans la Tibonite, et mettez au travail pour permettre que vous faites face avec des filles, que Baz à ait les l'autre allié, opposé vers la population sous communiant en cours. Situation qui paraît difficile, surtout dans ce qui est avec transport, ou tout l'a bloqué depuis le matin, et puis jusqu'à matin problème de transport, toujours sous communiant en et Vous bah, pour empêcher que le groupe Gangriffe continue à faire autour de tous les ont aujourd'hui côté bêché, il y a une dame qui prend une rame de calibre 9 mm à brasser dans la vague une jeune fille. C'est la cause que mon sens, la situation n'a pas évolué, il y tout le concerné. Pour mettre ensemble, il faut à faire appel avec les responsables à plus haut niveau pour venir contrercar Zach Bandi, malgré la dernière action, il faut demander la paix parce que dans le discours, il y a un soir il y a demandé pour la population à rétablir confiance et à regarder pourquoi on a fait rêve pour permettre que la population a fait bouger sous la caille qui suscitait un pile débat à travers plusieurs forums et à travers plusieurs groupements dans Tirisien, nati, nati Bonnet. Bon. Et, et Mackens, lui, comment uh, Gonaïve euh, levé pour matin, et ça qui gagne comme information. Bonjour Mackens. On fois le phénomène insécurité a continué à parler de l'indendance cité indépendance là et la majorité population à vivre dans la pérège chaque soir il y a des situations de cambriolage qui a fait dans plusieurs quartiers dans ville là particulièrement au niveau de centre ville tout en situation des villes fais et noire donc mon pas capable fréquenter en bas la ville là par rapport à sécurité qui a promet et bien pendant week-end là il y a cas bien aimé que un pile monde connaît dans cité indépendance qui c'est la famille bien aimée, famille ça nous connaît, qui dans le dossier qui a passé um, sous route bassin, dans vos discussions à plusieurs autres familles, eh bien, Mika bien aimé lui-même, il lui est après victime pendant une opération euh, bancaire que des fait avec accompagné de de notre sœur qui je l'a bien aimée, avec euh, Mika bien aimée donc Mika lui-même qui est euh, absouti, dans il y a dans le site des manifestations sous route d'Atlanta, eh bien il n'y a pas d'entrée dans la machine, pendant y a deux ou trois assaillants qui étaient été débarqués sur les valises qui ont eu un poble là-dedans, et puis ces villes sont balles, et ils ont reçu ça. Pour le moment, les cabines viennent recevoir soins dans l'hôpital, donc ce pas trop terrible que ça. Et euh, donc euh, bien Zach, ça nous connaît il a répété aussi souvent il a qui a sorti euh, dans banque avec information avec questions avec criminalité qui a fait dans pays pas oublier ça plus passer une situation mon la tibonite participation augmenté et dernier temps situation une compliquée avec qui décide, théorise, pour la de théorisaient la population latinoïde latinoïde. Nous avons deux membres de la population civile qui ont blessé en Babal, Bandi, et ge plus on dizaine famille qui plusieurs dizaines de familles qui obligé courir quitter la caillon dans exactement zone ça qui est les mouro paye qui trouver dans commune civilla tibonite à cause nek baz grand griffe envahit le localité ça le 15 décembre 2022 il était bien bonné dans matin les exam que un certain de luxon elan a dirigé groupe nek saio t'est décidé envahit national numéro 1 avec l'idée pour intimider pour courir des habitants même qui décidaient de, de mettre barricades dans la zone pour empêcher que les que euh, Luxon a dirigé viennent faire action sur eux. Mais l'UXON avec toute équipe liant décidé de descendre dans la localité de et pour commettre action sur la population dans la zone ça Côté jean il y a deux personnes, non population civile qui est censée blesser en bas et diverses autres qui ki courent quitter la caillou pour ne pas être victimes en bas de l'action. Il est clair que Nexayo qui a gagné des sou yo là qui couleurs euh, rad rouge et bleu mal individu yo yo même qui t'a fait fal cartouche automatique dans toute direction dans zone ça et ça qui t'a créé y a un gros vent panique malgré alerte qui t'est lancée te par côté population et pour être capable je viens de policière yo mais a mais nous apprenons des policiers qui t'es stationnel comme bon, d'habitude parce que niveau cafoupey qui euh, les mêmes qui t'es rapide d'essayer de faire une intervention pour être capable de prendre le contrôle de la situation hein, et pour permettre que les gens soient de fonctionner. Et bien, dites même qui est capable de prendre un d'assaut, mais sous commissariat commissaire Amouro Pélan, ben son idée, nous vidéo. Hein. Nous avons regardé notre vidéo là côté. Nous, nous avons regardé notre vidéo qui montre que, mais nous avons pris le contrôle et, et ce se ça. Qui, donc, la situation, ça. Et le ne paraît très très compliqué pour les gens qui vivent dans la zone Moropay, dans la localité de la Tibonite, côté population civile. Les n'y a pas de victimes en bas de l'examen. J'en dis, qui qui a pas de problème dans la localité Silla, dans la commune de la Tibonite. Nous parlons de ça qui avec l'opération La police menée, mais avant tout, nous dire que le nouveau directeur départemental de la Tibonite, le commissaire divisionnaire Jean-Bruis Mirti, qui lance un ultimatum 20 jours à toutes responsable responsables de la juridiction pour pouvez capaciter yo pour y diriger commissariat acte unité qui sous responsabilité yo. Si responsable yon département pas approuvé yo, comme commissaire divisionnaire fait qu'on ait a pris un d'après ça, la police non qu'il y mettez une réponse qui commencez une retombée positive pour population tibonicienne. On a appelé commissaire divisionnaire Bruce Myrtile installé samedi 3 décembre. 2022 à la tête direction départementale la tibonite une unité spécialisée dans la police nationale attaque udmo ak utag qui menait opération dimanche 4 décembre dans zone pour la phyto Polafito, à soussma là objectif intervention sa cap continuer toujours c'est pour chasser le groupe armé qui veulent qu'en zone ça en otage dans l'échange coup coups avec la police, a qui est tombé avec blessé dans la zone. La police, grâce à l'unité, a géré le route et puis boucher gros trou. badio fait pour empêcher la progression. Force à pour arriver dans la sous instruction commandant-chef PNH, la France LB, Gablen qui a à faire patrouille sur route nationale numéro 1, à niveau zone pour la à Minotri, Akaso, ça là pour continuer à action et oui, toujours, euh, ça fait insécurité. Nous devrions revenir avec, toujours responsable à PCH, non? changez moi lui même qui est condamné. Jacques, violence, c'est groupe, avec ZAM dans la localité, lui en coup fait sous plaisir. Mesdames, qui étaient dans la machine, qui t'a sorti la tibonite pour entrer pour de prince ce qui est donc, euh, nègre ça, sur le changement, qui t'a violé, mesdames, c'est C'est-à-dire vous voyez, tout de suite, pour famille victime, ça, victime, et précisément, pour le continuer à demander à la police, euh, prendre responsabilité, là, pour freiner, action, bandit, non, pays, en, écoutez, changez moi parce que en tant que traçant nous ne sommes pas capables de faire des choses solidaires avec eux parce que nous connaissons qui s'est passé côté bandit qui trois le qui est sorti de la la destination de la dans les bandits fait pile pour l'action sur le Nous ne pas pour ne pas solidarité nos mais ça ne te pas demander parce que pas oublié il y a qui obligé à passer par plateau central pour être l'état projet qui le problème côté faire tous même mêmes gens pas puissance ça l'état si dans l'état ont arrangé pour population dans tout problème ça voilà la déclaration change de milieu. Insécurité dans le quartier populaire la cause appelle femmes femme victimes victime en viol sous diverses formes, spécialement sexuelle et physique. Et même dans victime victimes, qui sont enceinte. situation ça a répété diverses côtés dans la région. métropolitaine. porte prescent comme 5, Cité Soleil, Face à ce problème, ça victime lève voile pour dénoncer mauvaises conditions de vie mais tout assistance autorité concernée. Collaborateur nous Jean-William sévère. il parlait à, Ler, -à que quelques femmes victimes dans la cité Soleil à Kamatisan. La présente nous un reportage. Phénomène sécurité à Captaïbada dans la région métropolitaine a des conséquences sur divers groupes dans la société. spécialement femmes actives qui exposent exposées à toute qualités de danger, tels que violence physique, sexuelle, et verbales. Communicité soleil, pas panique avec phénomène de côté Depuis plusieurs mois, pas de suspension chanté entre groupes gangs qui ont opéré dans la commune. Situation satisfaite la cause. un pile femme qui courait quitter pour aller vivre sur place publique. Natacha, Yonononoubay, c'est une parmi pile femmes qui est obligée de et Kayo. A Kyongou Amé, maman, trois petites ça à le trail était passé. Les derniers gars éclatés. Bon, parce qu'on ne peut pas sortir. On ne aller à côté, aller acheter pour manger, on ne faire. Donc, ce on ne peut pas sortir. Donc, on est obligé de là, malgré que le balle sous le Nous mais ce pas tout était facile. On était en groupe avec monde qui un autre bébé, est un goût parce que bon, même si on doit être tout méchant, méchant je tout le monde va pas tout on a fait donc goût, on a déplacé. Natacha, à la prochaine, a été créée par un réfugié sur une place publique qui pas trop loin si elle soleil. Malheureusement, malgré tout ce que j'ai fait ça, une autre fois, loi a quand même débarqué et puis violé la crise de notre mesdames, même si mon n'a pas été pas né sur ce témoignage victime là il peut mettre un qui que parce que nous pas de café loin, nous pas de de devant Mais il est quand même parce que a tiré, au des des pauvres, il pas besoin de tout ce qui est passé, tout ça. Il Suite à viol, ça Natasha pas attaché à dans cette mais décidé que les petits, il n'a pas à vivre avec les amis la et deux autres petits, qui ont déjà yo c'est vrai que je n'en dormi, mais elle est obligée de prendre l'arrière chaque jour pour chercher la vie pour aller manger. Des fois, et a tout le te temps, elle a d'accord, mais nous quand même. Kadejak, assassinat, mauvais moment, ça ne passe pas remonté dans l'esprit Natacha. À côté Kadejak là, elle était perdu proche de lui, bandit cadavre là sous place. Kone, kone a, si tu soleil passé le bloc qui vient déplacé rentrer site capital là -tout depuis plus de l'année année un pile de familles quitter à cause bataille entre gangs qui sont en bas Si tu qui sont sous place publique des l'autre marché font fontamara 35 ans Dans l'espace, ça' sommes découpé à avec des draps, en bas soleil chaud Nous rencontrons une dame sur un tapis avec un robe gris, à peser que ma souffle était montée dans ma côté le TPD proche. là, a a dormi, mais si à ton moment, elle pas ça Parce que que dit que dans oui ensemble avec lui au fin un sel, moi pas besoin dire qui mauvaise sente cap dégagé. Si mon grand moun en pile pile sous pile. Chaque fois la pluie tomber, y a pas compte qui c'est pour yorelé. Parfois c'est sous des pieds pierres, yo fait un petit cabicha, sin doit quoi déplacer là. Le chaque vie doit nous toyer nous mettre, mais la pluie a tomber pas goûter demi en l'air. Yo pas pas mouiller, yo descend, yo vient venir là. Là on prend ton camion cabiche levier dedans. Moi, je te vini demi. Moi et un pile pour construire un petit dans na Matissan, mais un budget nous le témoignage victime qui fait c'est notre prix souple, il y a dans na abri provisoire parce que pas a aucune autorité qui jam mandé o ça pour de pouvoir Nous lagé des bois pour devier nous te redit, nous servi caï nous pour nous des messe grand monde pour te rejoindre, pour te loger pour nous, nous perdons. Donc, si mou, nous, nous travaillons, les messieurs tomber, si nous n'avons beaucoup na souffert, nous n'avons si nous n'avons et comme si nous n'avons pas nous pas papa. De victimes, phénomènes et sécurité. Ça a levé voyons, pour demander à que l'État central agit pour eux, parce que ont des bras balancés. De sécurité, central, la des bras L'État a, ça en considération. Au moins, minimum même Si on va ans, et le minimum, le si ça, aimé, la Et Déplacer ça y est, c'est si un échantillon parmi pile famille qui victime. d'agrandio. Les quartiers populaires qui journent aujourd'hui en grande difficulté, sacs sous place publique, à clote n'a qu'un déplacé. Mois passé, c'est presque à force autorité communale n'entabla pour se dopiser certaines familles qui téloger quand sous place ou goûter avec là. Quelqu'un a déterré ses voies anti monnaie qui pas même permettre aux pays en chamkai. Pour cunia, personne par contre côté yoye. Entre temps, on n'y pas jamais changé. Au contraire, Bandio de jour en jour, à occupé plus d'espace, d'un coup, cabaret, qui c'est nouveau destination, dans un moment. Jean-William Sever, Radio Meka. Merci, Jean-William Sever, vraiment. Pratique ça, qui vient très présent. Hein, très présent dans pile localité. Avec question, euh, violence, action, gang, yo, qui, après, il se passe, chaque jour qui passe, de ensemble, localité. Et, mon, yo, mesdames, yo, qui s'en défense, donc, on est ça, Mesdames, qui sont sans défense par rapport avec l'action euh, yo et qui viennent jeudi à la qui viennent, euh, viennent fragiliser, qui mettent mesdames dans une situation plus difficile. Qui donc qui est important pour que l'instance concernant, soit dans le niveau de l'État, soit dans le niveau de qui yon même kap travail dans affaires, violence, kap fait sous forme actifie, faut fo, yon pren ça très au sérieux pour empêcher que quand yon et cas, femmes enceintes dans mauvais conditions, surtout en bas, bon, pour gens de monde, des là, de fait violence sur eux, et puis tout pour empêcher que mesdames eux-mêmes yon même pas victimes tout l'autre ça que moun kapap pren dans fait bagay, que c'est contre volonté. Okay, donc, il est important pour que tout acteur concerné a là, mette accès sur ça pour que nous empêchions pour ne pas plus euh, s'améliorer sur toutes les cas dans le pays. Nous avons toujours été dans dossier de sécurité qui a débloqué Haïti qui dénonçait le phénomène de sécurité qui continue à valer le terrain dans le pays. Chaque jour, la situation est plus grave. Nous avons été pour birthday, en train de faire des cabarets qui ont été en stratégie pour justifier l'intervention de la force militaire dans le pays. D'après avons été en train de faire un déploiement de Malgré ça, le dirigeant politique là quoi situation cap développer développé la dépasser force police qui politisait, qui donc une force étrangère nécessaire pour aider la police là, à débarrasser pays à gang qui est dans, dans uh, pays d'Haïti.